Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel qui va nous permettre ici de jouer euh, une animation euh, sur un modèle 3D grâce à un slider. Alors c'est une question qui m'a été posée récemment et je trouvais que ça méritait de se poser un petit peu sur le problème et vous allez voir que c'est assez simple à résoudre. Alors... Pour ce faire, j'ai ici récupéré ce modèle qui s'appelle Cactus, qui vient de la l'Asset Store, mais peu importe. Euh, C'est ici un modèle avec plusieurs animations. Et euh, dans son animateur, j'ai uniquement gardé euh, l'attaque qui est ici jouée en entrée, et une seule et unique fois. Et donc, si je lance ma scène, vous allez pouvoir voir que mon personnage va donner un coup de poing gauche, un coup de point droit, et s'arrêter. Normal, euh, maintenant, euh, l'animation s'est jouée, elle s'arrête. Donc l'idée maintenant... Bah, c'est d'utiliser ici, euh, on va ajouter un UI canvas, et on va d'ailleurs directement mettre le slider, parce que vous pouvez voir que Unity est capable de le mettre directement, et euh, au niveau euh, du, slide, du canvas, premièrement, on va modifier ici, lui, scale mode, à de, on va le passer de constante pixel size vers scale with screen size, tout simplement pour ne pas être embêté en termes de redimensionnement ici euh, de l'image. Le slider, je vais l'ancrer ici en haut de l'écran pour l'avoir ici bien en haut. Et on va aller au niveau de la scène. On va passer en 2D si ce n'est pas déjà le cas. C'est le cas ici. Je vais le descendre un tout petit peu. Et je vais l'agrandir pour qu'on voit un petit peu plus grand, qu'on voit un peu mieux. Voilà. Donc on va le laisser là. On va redescendre un peu. Et si on va au niveau du game, voilà. Ça paraît assez sympa. Alors ce slider, c'est comme les boutons. Ici, on a un événement On Value Change. Et on va pouvoir affecter du code à cet événement. Et c'est là-dessus qu'on va devoir euh, travailler. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est que sélectionner notre cactus, je vais créer un simple script, ici c'est sharp, que je vais appeler animation slider, euh, et on va l'affecter évidemment à notre cactus, tout simplement et on va l'éditer ensemble pour travailler dessus. Donc j'édite ce script, et donc la première chose qu'on va devoir faire dans ce script, c'est d'importer ici euh, l'espace de nom UnityEngine.UI. Alors je vous pose la question, mais je pense que vous savez déjà pourquoi, on va utiliser ici des éléments de lui, donc automatiquement on aura besoin euh, ben, euh, des variables de type slider. Donc à ce propos, on va créer une variable publique qui va être de type slider, et qu'on va appeler slider en minuscule. On aura besoin aussi de l'animateur, donc ce qu'on va faire, on va créer une variable plutôt privée ici, donc qui va être de type animator, qu'on va appeler animator minuscule de nouveau. Alors au start, ce que je vais faire, je vais assigner directement dans ma variable animator, je vais dire qu'elle est égale à getComponent, et je vais aller chercher ici l'animateur qui se trouve sur mon modèle, qui est le cactus, et le script se trouve au même endroit, donc c'est parfait donc maintenant on a tout ce qu'il faut. Alors ce qu'il nous faut maintenant, c'est ici au niveau euh, d'Unity et au niveau du slider, créer une méthode publique, elle, comme ça elle sera accessible d'ici, à chaque fois qu'on va changer la valeur de notre slider. Donc pour ça, rien de plus simple, on va créer une méthode publique, ça fonctionne de la même manière pour les boutons et autres. Donc ici on va l'appeler public void et on va euh, la nommer onValueChange. Alors je la nomme de la même manière que ce qui est écrit sur l'événement, mais vous pouvez l'appeler euh, changement de valeur, ça ne changera aucun problème. Là ce qui va être intéressant maintenant, c'est qu'on va pouvoir ici prendre notre variable animator, minuscule, et on va utiliser la fonction play. Cette fonction play, vous pouvez voir qu'elle possède ici six surcharges, vous avez plusieurs possibilités. Et nous ce qui va nous intéresser c'est la dernière surcharge, ici, euh, qui va demander le nom de l'animation. D'ailleurs je vous propose de le faire ensemble tout de suite, donc on le sait, l'animation s'appelle attaque, on l'a vu précédemment ensuite ça me demande sous forme de variable integer le layer alors le layer bah, ça va être tout simplement le layer euh, sur lequel euh, se trouve mon animation bon là en l'occurrence ici euh, je vais mettre moins 1 parce que ça va euh, vraiment utiliser le premier Et là en plus j'en ai pas j'ai que le layer de base d'ailleurs je vous le prouve tout de suite si je retourne dans Unity au niveau de l'animator j'ai ici le base layer je vais mettre moins 1 comme ça ce sera vraiment le premier euh, qui sera présent donc ça c'est pour le deuxième argument le troisième va être important et va nous faciliter la vie ici c'est que ça va attendre ici euh, le time of set euh, sous forme de normalized time alors qu'est ce que ça veut dire normaliser ça va être tout simplement euh, alors c'est en pourcentage donc on va pouvoir mettre en fait des valeurs entre 0 et 1 et ce qui tombe bien c'est que notre slider a cette propriété regardez si on tape normalized, on a normalized value. Ce qui fait que mon slider va renvoyer euh, entre 0 et 1. Et euh, imaginons que ce slider est à 0,5. Et bien Ici, on pourra voir qu'en pourcentage, ça va être égal à 50%. Donc on va mettre la vidéo, on va déplacer la vidéo jusqu'à 50%. en fait de. Euh, on va la jouer à, à partir de 50% de sa durée. C'est-à-dire que si elle fait 10 secondes, ben on va jouer, on va mettre notre slider au milieu, ben on va être à 5 secondes. Donc voilà, vous pouvez voir que ça, ça suffit, C'est pas plus compliqué. Alors évidemment, on va retourner dans Unity, et on va devoir maintenant, au niveau euh, de notre scène, on va sélectionner euh, notre slider, on va devoir faire le petit plus, et aller chercher ce script, cette méthode publique qu'on vient de créer. Alors rappelez-vous, ce script, il est posé sur quel objet Le cactus. Donc je glisse ici, non, en dessous de Runtime Only et cactus. J'ai les fonctions à droite, et les, dans la liste des fonctions, je vais retrouver « Animation Slider » qui est tout simplement mon script qui est sur cet objet. Et là, je vais aller chercher ici ma méthode publique qui est accessible, qui s'appelle « OnValueChange ben ». Ça, ça va suffire maintenant. Alors, pas totalement, parce que vous allez voir ce qui va se passer. Je relance la lecture, et regardez ce qui se passe. Mon euh, cactus joue toujours son animation et s'arrête. Et ensuite, si je déplace ici, on peut voir que j'ai une erreur. Alors, j'ai une erreur, pourquoi Tout simplement parce qu'au niveau du cactus... Il y a un slider ici à glisser. Alors je vais le glisser dedans et là, je ne devrais plus avoir la même erreur. Mais il n'empêche que vous allez voir qu'on va encore avoir un petit souci. C'est-à-dire qu'ici, si je déplace maintenant ça, on peut voir que ça bouge, mais dès que je lâche ou que je ne bouge plus, l'animation surjoue. Donc c'est pas ça que je veux. En fait, il faudrait pour un bien que cette animation ne se joue pas. Et comme on joue, on fait play, ça va être problématique. Alors pour ça, une petite astuce toute simple, on va aller au niveau de son animateur, on va prendre attaque et on va dire ici que la vitesse de l'animation est de 0, c'est-à-dire qu'il ne la joue pas. Et donc ici, si maintenant on teste, ben regardez ce qui se passe. Mon animation au démarrage ne se joue pas parce qu'il y a une speed de 0. Et si je déplace mon curseur, on peut voir ici que mon slider, ben voilà, je peux ici aller de gauche à droite et euh, jouer l'animation la, au rythme que je veux grâce à ce euh, slider. Voilà. Donc C'est une question qui m'était posée. Euh, vous pouvez voir que c'est quand même assez pratique. Euh, alors Il y a des cas de figure où ça va être très intéressant, vous aurez besoin de ça. Et vous pouvez voir que vous pouvez le transposer à d'autres choses. On pourrait très bien aussi faire bouger ce slider pendant la lecture, etc. Mais en tout cas ici, grâce à ce code, vous avez pu voir qu'on a arrivé à faire euh, tout simplement, à utiliser le slider pour jouer euh, tout doucement, frame par frame, on va dire, l'animation euh, dans notre scène. Ce qui peut être assez intéressant parfois, comme vous pouvez le voir. Voilà donc, euh, ben ainsi s'achève ce petit tutoriel, vous pouvez voir que ce n'est pas euh, quelque chose de bien compliqué. Alors, je vous remercie euh, parce qu'on est de plus en plus, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, un petit like si ça vous a plu, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme on est ici en fin d'année, on est le 27 décembre, ben je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019, si on ne se voit plus avant.